Si vous pouvez téléphoner, écouter la radio, regarder cette vidéo et la télé aujourd'hui, c'est en partie grâce à TDF qui recrute et chez qui je vous emmène bosser aujourd'hui pour prendre un peu de hauteur sur l'emploi. Bonjour Bonjour, je suis Pascal De Villers, délégué régional des opérations Nord-Ouest. Bienvenue chez TDF. Merci Pascal. Alors il paraît que TDF recrute et que tu as un job pour moi. On en parle autour d'un café Allons-y. Pascal, merci pour le café. Explique-moi ce que représente aujourd'hui TDF. Alors TDF est leader et référent des réseaux du visuel, TNT, radio, FM et de télécommunications. Nous développons actuellement également dans la fibre. TDF c'est 2300 collaborateurs sur, répartis sur l'ensemble du territoire. TDF c'est également 12 000 sites pour nos activités de diffusion et d'hébergement de nos clients. Et pour quel type de clients vous travaillez Alors nos clients principaux sont les éditeurs de programmes nationaux TV et FM, et les opérateurs historiques de télécommunications. Et alors il paraît que TDF recrute dans ton secteur Alors oui effectivement, nous recrutons actuellement deux responsables d'équipe opération sur la région Centre et Bourgogne. Et alors ce job, il consiste en quoi Alors responsable euh, équipe opération et responsable d'une quinzaine de techniciens qui maintiennent en conditions opérationnelles les équipements électroniques et infrastructures. Il encadre, pilote, la performance au quotidien de son équipe. Il est également euh, garant de sa production, de l'optimisation de son activité et des compétences euh, en son sein. En, en résumé, il garantit l'efficacité opérationnelle de son équipe. Et les qualités qu'il me faut pour ce job, si moi je rejoins l'équipe Eh bien, il faudrait que tu sois orienté client, humain, organisé et agile. En résumé, il faut que tu sois un vrai chef d'orchestre. Souffler, voire insuffler. Responsabiliser. Relier partout plus vite. Les deux et suivant ton lieu d'habitation en Région Centre ou Bourgogne. Rugby bien évidemment et spéciale dédicace au rugby de Bruy. Pascal, merci beaucoup pour la découverte de ce métier. Sans moi j'ai d'autres entreprises à visiter, par contre vous, vous avez sans doute le profil pour rejoindre les équipes de TDF. Postulez, quant à moi j'irai tester d'autres jobs pour vous.